Et mon invité, Alain Finkielkraut, bonsoir. bonsoir. Vous êtes philosophe, vous êtes académicien et hier, je le disais, vous avez été hué, insulté par des manifestants qui portaient le gilet jaune. Ces actes, ils ont bien été commis pendant des manifestations euh, de, de gilet jaune. Vous les condamnez aujourd'hui, mais ils ont bien existé. C'est une, une partie de ce mouvement. Sale race, et Oui. il dit ensuite sale raciste, mais il commence par dire sale race. Oui. Tu vas mourir, Dieu va te punir. Voilà, bon, bon, bon, bon, je n'ai pas besoin de... Pas besoin de se pencher longuement pour comprendre la tonalité, la, la sonorité et donc euh, la provenance d'un tel discours. C'est le discours de l'islamisme le plus extrémiste. Comment faire en sorte qu'il n'y ait plus cet amalgame entre gilets jaunes et violence et parfois même antisémitisme pas bah, du tout que c'est tout le mouvement du Gilet jaune, loin de là. Euh, néanmoins, euh, à chaque manifestation, il y a eu des petits actes, euh, mmh. comme ci, si, euh, par là. Il euh... ne faut pas qu'on s'habitue à ces images et qu ils se... que chaque samedi sont, sont, sont de pire en pire et de plus en plus euh, radicalisées et haineuses. Si on a laissé faire ou si on a banalisé, ne serait-ce que les violences urbaines en marge des... Des manifestations des Gilets jaunes, euh, du coup, voilà ce à quoi on en arrive. Il faut dire que ça s'est passé à l'occasion du mouvement Comment vous l'expliquez ça, Daniel Simonnet, vous qui soutenez le mouvement des Gilets jaunes depuis le début tous les gilets jaunes, ça a été dit, on le répétera autant de fois qu'il le faut, ne sont évidemment pas antisémites. Mais cette colère sociale a agrégé, au fond, une sorte de, comment dire, de convergence des haines. Oui, la convergence des haines. Je crois que le mot est bon. Mais regardez les conséquences, les conséquences symboliques, le racisme, l'antisémitisme. Mmh. C'est-à-dire que là, euh, la, la boîte de Pandore de toutes les violences, euh, elle est ouverte et, euh, et elle déborde. Ça suffit. C'est un slogan mais est-ce que ce second est suffisant justement pour faire reculer cet antisémitisme qui est réapparu à l'occasion d'un mouvement social, celui des gilets jaunes. D'abord, je pense qu'aujourd'hui, mettre un gilet jaune, c'est revêtir la honte. C'est fini les gilets jaunes. Le gilet jaune, aujourd'hui, c'est la honte. Ça fait des semaines que ça dure. Donc, il y a quelque chose là qu'il faut qu'on ne peut plus accepter de voir c'est ces gilets jaunes qui, aujourd'hui, hélas, peut-être, je suis, en suis désolé pour eux, mais c'est le signe de la honte. Mmh. De, le gilet jaune, c'est le gilet de la honte. Voilà une déclaration extrêmement forte. L'antisémitisme d'aujourd'hui est devenu un antiracisme. Un antiracisme. Oui, c'est que le nouvel antisémitisme, celui qui tue, celui qui fait que des juifs déménagent, ce n'est pas celui d'extrême droite, c'est celui, euh, l'islamo-gauchisme, un, un antisémitisme ancré euh, dans euh, une culture musulmane. L'islamo-gauchisme, ce pas l'islamisme, enfin, je veux dire, je pense qu'il faut aussi se mettre au point sur le vocabulaire, je ne sais pas ce que vous appelez l'islamo-gauchisme, mais encore une fois, l'islamisme, c'est une, une... une... idéologie de une complaisance d'une du ouais. partie de la gauche pour une... Pour oui, exemple, mais là, vous parlez terrorisme. Donc, il y a, un certain... dans l'intelligence, une fraction minime, mais très active, si vous voulez, qui pratique systématiquement l'incitation à la haine antiraciste à l'égard des juifs. Les politiques, si vous voulez, que ce soit d'extrême droite ou d'extrême gauche, continuent de faire le jeu de l'antisémitisme. En tout cas, ils auront une responsabilité devant l'histoire. Pourquoi Parce que par clientélisme, on, on l'a bien compris, et, et Jean-Luc Mélenchon, parce que, oui, il a une clientèle euh, de gauche, d'extrême gauche pro-palestinienne. 50 000 personnes d'une extrême droite et d'une extrême gauche qui sont d'accord à peu près sur tout, y compris sur l'antisémitisme, et qui en plus cherche à, à comment dire à faire prospérer l'antisémitisme qui a déjà tué, c'est-à-dire l'antisémitisme du radicalisme musulman. Comment le combattre D'abord en le désignant pour ce qu'il est et en désignant aussi les vrais fauteurs de haine, les incitateurs de la haine euh, antiraciste d'aujourd'hui. Au lieu de parler enfin, que d'antisémitisme d'extrême droite ou d'antisémitisme islamiste, on ne parle pas d'antisémitisme d'extrême gauche. Je veux dire, pourquoi D'extrême ah oui, ça... gauche. D'extrême bah, gauche. D'extrême bah, gauche. Je veux bah, bah, dire, oui, ah, oui. c'est pas ce, ce, le, le, le sujet aujourd'hui, quand, quand, quand on discute yeah, avec Alain Finkelkroth de ce qui s'est joué pour lui, lui, il ne vous parle pas d'islamiste. Lui, il vous parle des hadistes Il vous parle des gauchistes. Il vous parle des gauchistes. Mais oubliez islamo. Il vous parle des gauchistes. Non, parce que c'est surtout en les Oui, C'est surtout pour les protéger qu'ils le sont. — ouais. Oui, mais, oui, mais c'est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez bien que sur les plateaux, c'est-à-dire que ce, la, mmh. la question de, la, ce la qu dont, dont, la, dont la gauche, euh, si vous voulez, la gauche dans ses extrêmes et dans ses extrémités mmh. est impliquée là-dedans, on ne la regarde pas comme ça. C'est-à-dire qu'on on, on, on, on voit pas, la pas instrumentalisation ouais. qui est faite même de l'islamisme euh, par cette gauche-là. Donc il y a, et y a oui. un sujet d'instrumentalisation de l'islamisme. — Eh bien il faut tout regarder. Eh bien on a essayé de tout regarder ça. Or, oh, moi, je ne, sais pas, je, je ne sonde pas les reins et les cœurs, si vous voulez. Mais qui euh, a dénoncé immédiatement euh, le, le, euh, les, les attaques dont j'ai été l'objet Marine Le Pen. Et c'est une incroyable paresse de pensée que de revenir sans cesse aux années 30 et au bon, au bon vieux Front National de Papa. Je trouvais que c'était admirable de, de dire la réalité euh, du danger, aujourd'hui, euh, le plus flagrant, le plus évident, qui est euh, cet antisémitisme euh, islamo-gauchiste, en quelque sorte. Hein. Et moi, comme responsable politique, je suis tenue par le réel. Mais parfois, ça peut, ça, ça peut être, euh, disons, utile de faire union. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté le Premier ministre... La marque française Decathlon est sous le feu des critiques pour avoir proposé à la vente le hijab pour le sport. Plusieurs responsables politiques, associations féministes ont dénoncé cette soumission à la mode islamique. Ce type d'accoutrement, bondieuserie, valeur, voilé de la tête aux pieds, cet article, scélérat, pratique arriérée, outil d'apartheid sexuel, ce type euh, d'accoutrement. Que répondez-vous à une jeune femme qui a envie de porter euh, ce hijia pour faire du sport, pour ben courir Qu'elle qu mette un foulard, ce genre d'accoutrement, option civilisationnelle, dévoiement de l'esprit du sport. Tout ce qu'elles vendront en cagoule islamique, et ben elles ne le vendront pas en bikini, ce, c est, c est, cet, cet accoutrement sexiste. La suite de BFM Story. Invité ce soir, invité politique Nadine Morano. Musulmane, musulmane, musulmane, musulmane, islamiste Musulmane, chez nous, habillé intégralement en noir, avec un voile musulmane. Vous voyez ce que je veux dire Le ramadan. le Ramadan, musulmane, ramadan. Le ramadan, c'est la faute des politiques qui ont laissé faire. Bah, il faudrait faire quoi alors Il faudrait interdire euh, le Non, mais le déjà, euh, je, je déjà pour faire du sport Je vais vous dire. Mais pourquoi on en parle aujourd'hui Pourquoi il y a 20 ans on n'en parlait pas Vous êtes d'accord ou pas Peut-être. On, est, on mais, est quasi de la même génération, on n'en parlait mais, pas. Mais, mais, mais pourquoi sûrement, mais, mais si, si ces jeunes, jeunes que femmes aujourd'hui veulent le faire. Mais pourquoi musulmans Mosquées, salafistes, immigration. L'immigration. L'immigration. Non mais c'est quoi, le, quoi les femmes qui sont voilées C'est quoi en général C'est quoi C'est quoi comme culture ah, qui pas. nous est importée ben C'est quoi ça, ça peut être des françaises enfin je vous parlais d'immigration parce ouais, que le lien forcément de le Hijab Oui, je suis désolée, je le fais oui, je le fais, je le fais parce que majoritairement, faudra me dire, alors, il y a quelques Français convertis, ça doit exister, mais majoritairement, ce sont des femmes de culture musulmane, qui sont aujourd'hui sur d'accord, une C'est une réalité. Euh, Abdelaziz Bouteflika et en tout cas l'Algérie aujourd'hui est-ce que Paris s'inquiète C'est -ce Paris... vrai qu'il y a une forme d'inquiétude, euh, vu de Paris. Quelles conséquences sur l'émigration d'Algérie vers la France Ça fait partie des, des questions qui se posent. C'est oui. Pourtant, c'est vrai que dans l'opinion publique, souvent, cette comparaison euh, ressort. C'est pas pour hasard que Marine Le Pen euh, s'en sert. Bien évidemment. Hein. Il y a une autre polémique qui n'a rien à voir, mais qui a, nous a fait la journée. Euh, <rire> euh, ça ce hijab, donc euh, finalement la marque renonce. Heureusement, vous avez envie de dire autour de bon. cette table Mais vous savez qu'on va être critiqué dans le reste du monde pour ça. On va dire en France, on ne permet pas à des musulmans qui veulent pratiquer leur religion de, de faire du sport avec cette tenue. Mais, il, y aura il y a des pays où il y a des femmes qui se battent. Ça ne masquait pas le visage quand même, je me fais l'avocat euh, du diable si mais je veux dire. Mais... <tous> Bye.